Salut à tous Alors une nouvelle vidéo de Vital Bolsaï. Alors aujourd'hui je suis. Vous voyez Je suis à Saulieu. Je me suis promené dans les allées et dans les arnais j'ai rencontré des gens. Et ces gens, je leur ai posé des questions, je leur ai posé cinq questions. Euh, la première question, je leur ai demandé comment ils s'appelaient. Ensuite, je leur ai demandé où ils habitaient. Je leur ai demandé depuis combien de temps. Euh, il faisait du bonsaï, je leur ai demandé de décrire l'exposition en un seul mot et enfin je leur ai demandé quel était leur coup de cœur. Donc je laisse la place à ces visiteurs et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Salut, salut, salut, salut, salut. salut Bruno, bonjour, salut, Voilà. salut Bruno, salut. Bonjour. Salut. Salut. salut, bonjour, salut, salut, bonjour, salut, salut, salut, salut, bonjour, Voilà. salut, hey, la David alors moi c'est Stéphane. Sully et tout. Julien, Cédric. Moi je m'appelle Alexandre. Yo. Bruno Heller, je m'appelle. Ouais. Antonin. Alberto Valeato. Arnaud. Hervé. Farid. Mumiji Bonzin. Frédéric Chenal. Philippe Deblaise. Joël. Damien Foulezou. Écoute, moi c'est Frédéric Mallet. Me llamo McDonald Fernandez. Jérôme. Alors Philippe Torres. Giacomo Euh François Gou. Ah, I'm Sonic Sickler, I'm from England. Je m'appelle Nicolas Crivelli. Kitora sur le web. Artisan bon bon, bon. L'île de la, Réunion. De la Réunion. <rire> Moi j'habite à Cannes, sur, on est du club euh, de Valbonne. Et moi sur les hauteurs de Nice, c'est club de Valbonne. Toulouse Ah bah moi je suis de Lyon. Et Non, Moi c'est Strasbourg. J'habite sur Lyon. Euh, Bretagne, lorient Et Santiago de Compostela, Galicia, Espagne. À Baguille, en Bretagne. J'habite à Soxilange, dans un petit blé dans un empire de Paris. Au où dans les Landes? J'habite euh, en Bourgogne, en Bourgogne il y a qu'une petite saule. J'habite à, euh, à Gemozac en Charente-Maritime. J'habite à Monchanan, une centaine de kilomètres d'ici. Oui. En Creuse. Je viens d'île de, de la Réunion. Je viens de Brasilia. Euh, vers Clermont-Ferrand, l'Auvergne, à Toulon, juste à côté se laisse un petit village. En Espagne. Oh, j'habite euh, à côté de Toulouse mais si je ne veux pas vous dire le patronais ben parce ça vous dira rien. I live in the north of England which is very cold and very wet and when the sun comes out everybody celebrates. Euh, J'habite en Suisse, à la partie tout près de l'Italie. Euh, ça va faire une vingtaine d'années On va dire une dizaine d'années. Euh, moi ça va faire euh, je pense 4, 5, 5 ans, 4-5 ans à peu près 5, 5, 5. 5 14 ans, 14 ans et peut-être 11 ans de club je crois. Ouais, 11 ans de club. Vingt ans. Tout, tout cumulé maintenant ça doit faire euh, 17 ans à peu près. Et moi ça doit faire une dizaine d'années. Alors je fais du bronzaï depuis 1991. Ou un peu plus de 20 ans 15 ans, yes. 20 ans. Puis 30 ans, 35 ans. Euh, un petit peu plus de 10 ans. Euh, depuis 99. Je pense que ça doit faire environ une trentaine d'années maintenant. Euh, depuis 1987. Ah, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans. En environ 4 ans, on va dire. Ça fait maintenant 19 ans. Je suis resté longtemps dans mon coin, mais maintenant, je sors un peu de chez moi. 7, 11, 7 ans. Depuis 2000, je crois que je fais du bonsaï. Bah, à 35 ans, on peut pas être bonsaï. Ma en 35. On va dire, on va dire une vingtaine d'années pour faire un raccourci. I've been making bonsai since I was 27 years old. I'm 62 years old now. So, work out the mathematics. Trente que je fais bonsaï. J'ai commencé dans le 88. Impressionnant. Magnifique. Magnifique comme disaient certains. Grandiose. Exceptionnelle. Merveilleuse. Qualité, Excellence Niveau Japon, inratable. Exceptionnel. Imméjorable. Merveilleuse. Époustouflant C'est assez haut niveau. Comme d'habitude à son lieu. Cette année, je dirais finesse. Magnifique. Énorme Avec un E majuscule. Et trois points d'exclamation. Époustouflante. Excellente. Excellent. Excellent. En français fabuleux. Ce bah, lieu, une référence. Exceptionnel. Muy oui, beau, bueno. Fantastique. Uh, Fantastique. Breathtaking. Tsubarashi. <rire> Fantastique, okay. ouais, toujours, toujours beau, toujours beau. Ouais. De, de Xavier Massané, ouais. If. Taxus. Moi, c'est Bagata. C'est le... <rire> le taxus de. Comment Kinji, dit, là L'Aubépine. Le, euh, le taxus. Ben évidemment. De Xavier Massané, euh, une ramification extraordinaire des bourgeons euh, à l'intérieur. Euh, j'ai un coup de cœur pour un arbre parce que c'est quand même un Yamadori qui est assez exceptionnel. C'est celui de Nick Roseman. C'est un pain mougo avec un bois mort mais vraiment fabuleux. Et moi, c'est pour un acer palmatum. Un acer palmatum qui a été primé de Pierre de Meckenheim. Des coups de cœur, j'en ai eu plusieurs déjà. Il y a vraiment des arbres fantastiques. Le niveau a énormément monté. et Aujourd'hui, on voit beaucoup d'arbres européens à des niveaux aboutis et ça, ça fait très plaisir. Wow, il y a plein, plein, plein, plein. Je m'arrête régulièrement dessus. Et le <rire> voilà, il est juste là, ouais. est pas besoin d'aller bien loin, c'est celui-ci. Alors là, ça va être difficile de répondre, dans le sens où je viens d'arriver. Mais déjà, ça c'est pas mal, je trouve que c'est un beau travail. Il y a toutes les, euh, les armoires de de cet de cette italienne, oublié le nom. Euh, celle d'Alexandre Scudero, alors je sais plus laquelle, il y en a plusieurs il me semble, avec le pain et l'érable. Le pain Mugo de Nick Rosman. J'ai beaucoup aimé un, un radeau de pain, un radeau de pain qui, qui, qui a l'air assez. Qui, qui, qui à la limite peut passer inaperçu, mais qui moi me touche beaucoup. Euh, j'ai eu un, un, un charme euh, qui je crois, de euh, M. Gaudry, il me semble, euh, un truc super avec Anibari, euh, un ébari, affolant. C'est un pain noir euh, Ken Guy, Anne Ken guy, euh, Alexandre Escudero. Il y a le pain Mugot qui de est derrière, j'ai hein. un autre coup c'est le Tarsus, hein, de l'espagnol. Esta. Taxus pacata, ben, Je t'avouerai que j'ai pas encore eu le temps, je suis là que pour la journée, j'ai fait que des emplettes en fait, je cherche des poupes, c'est vraiment l'occasion de faire les, les, les emplettes, les courses, et du coup, en... c'est midi, je pas encore fait les Celui-là, c'est pour ça qu'on s'est mis devant. Il y a plus hai mais... un pino silvestre bien cultivé, non, non grande, de, de l'autre côté, c'est le propriétaire qui est. Je pense que l'arbre de Papalardo est magnifique, la Sabine est extraordinaire. Ah, bonne question. C'est un petit display de uh, Russ Farley, de l'Angleterre. Um, c'est très intéressant, très unusual. été créé avec un tas de bois et une petite cascade de juniper. perfect parfait finish, je l'aime. Il y a beaucoup d'arbres... Très beau. Moi j'aime beaucoup les, les folieux, ouais. les rables. Normalement si, si une demande comme ça, quel arbre tu aimes le plaisir d'amener à la maison ouais. Peut-être l'érable sans les feuilles. Merci à, à toi ciao. Ciao. ciao ciao Ciao Bye Salut Merci Salut Bruno Ciao Ciao Salut. Ciao. ciao. Ciao. Ciao. Salut. Au revoir. Salut. Merci. Salut. Salut. Merci. Ciao, ciao. You're welcome. Thank you. Ciao, ciao. Ciao et bonne journée.